et le restituer. J'ai collecté beaucoup beaucoup de choses et j'ai alimenté. Chacun l'a fait à sa mesure. Très rapidement, on est monté sur, sur des centaines d'heures d'archives. Nous, on avait 450 heures d'archives pour faire deux fois 52. 450 heures d'archives. Alors évidemment, il y avait beaucoup de communion et de, et de mariage. Enfin, ça, c'était sur la fin. Et puis après, il a fallu répertorier, inventorier et restitué. On a fait des films pour France Télévisions avec, à base d'archives amateurs qui racontaient la vie autrefois. En fait, j'ai été dans la transmission très tôt. Parce que je pense que ce qui m'a motivé à franchir les étapes, à essayer de, de passer tous les guets, tous les parce que quand on, quand on part d'ici, c'est pas forcément facile d'arriver à, à faire du cinéma son métier. C'est pas simple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 aux archives du film quand il s'agit de, de films qui sortent au cinéma, à l'Institut national de d'audiovisuel quand il s'agit de films qui sont télédiffusés, et nulle part quand ça passe entre les mailles. Nulle part, sauf dans les cinémathèques régionales. La Cinémathèque de Bretagne est le premier exemple. Alors il y en a eu d'autres avant, il y a eu Toulouse bien avant, mais, mais la Cinémathèque de Bretagne est un exemple fort de maillage territorial et euh, de recherche, d'archives basées sur le, le, le bouche-à-oreille. Voilà, tout fait sens au niveau des archives. Et nous, ici, sur les pays de Savoie, on n'avait rien, donc on s'est mobilisé à plusieurs, on était six au départ, à la fin des années 90, et on, on, a, on a constitué la Cinémathèque. Et pourquoi j'ai fait ça Ça m'intéressait pas vraiment, a priori, mais quand on m'a proposé, et que j'ai vu que dans d'autres régions, c'était des... C'était des films uniquement de... de je dirais, c'est les, les, les, enfin les notables locaux qui, prenant des caméras au début du siècle, filmaient leurs sorties, etc. Et qu'on et, et, et qu disait qu'on racontait la vie des gens avec ça. Alors moi, j'ai halluciné. Quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Où, où sont les gens qui travaillent On ne voit personne. Où, sont, où est le monde paysan Où est le monde ouvrier et, et comment on va... C'est qu -ce ça qu'on va léguer aux générations suivantes le fait qu'il y a des cercles de, de nantis qui euh, qui euh, vont, vont se photographier, enfin vont se filmer au bord des lacs, sur les cols alpins. Il y a l'idée que le monde auquel j'appartiens, le monde paysan montagnard, est, est pas bien représenté en quantité ou en qualité dans les dans les récits cinématographiques et audiovisuels. Ça, je m'en suis rendu compte et c'est alors, je ne me suis pas attaqué à la littérature, à... même si j'aimais beaucoup écrire, à la base je pense que j'étais plus attiré par l'écriture. Par Mais au niveau du cinéma, il y a du boulot, hein, parce que franchement, les, les clichés fleurissaient à l'appel. Il y a très très peu de films juste sur le monde paysan en France, hein, ils se comptent quasiment sur les doigts de la main. Et Enfin, un peu plus maintenant, parce qu'il y a « Petit paysan » qui est sorti, qui est vraiment un superbe film. Euh, mais en tout cas, quand j'étais môme, quand j'étais ado, je ne me reconnaissais pas du tout. Et, donc il y a eu cette idée, après ça s'est croisé avec, euh, avec Pablo Neruda, <rire> qui lui euh, avait, avait, comment euh, je dirais, euh, par sa poésie, euh, valorisé pas mal de, de sans noms de gens qui avaient été oppressés, soit dans l'histoire, soit dans sa dans son temps à lui et, et donc j'avais vraiment envie de, de faire exister une autre parole, là-dessus. Le cinéma amateur, il est né avec les, la création des formats, c'est conjoint ça, c'est marrant, c'est la même année, des formats 9, 5 et 16, parce qu'avant le 35 mm était, était quand même réservé à des gens qui avaient, qui, qui avaient les moyens, enfin c'était professionnel quoi. Et, et, mais les gens étaient très économes parce que ça coûtait très cher. À partir des années euh, 60, avec le 8, le super 8, on a commencé à tourner plus. Puis alors après, il y a la vidéo, mais là on n'en a encore pas là. Mais euh, on sera dans des, dans des problématiques de conservation qui seront totalement différentes avec, avec les supports numériques maintenant. Alors, il faudrait mettre plus de, de moyens pour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 donc les, les premiers films des Frères Lumière, dont l'entrée euh, du train en gare de la Ciotat. J'ai montré la, la, le, le plan séquence hein, qui, qui, dure, qui dure 45 secondes et je leur ai dit c'est quoi Et il y a un enfant qui m'a dit c'est des enfants qui partent à la guerre. Voilà, C'est-à-dire pour lui un train en noir et blanc qui rentre dans une gare, c'est la Shoah c'était pas simple je suis né ici j'ai grandi ici et après à peu près une quinzaine d'années à paris je suis revenu et au début c'était difficile maintenant c'est beaucoup plus, beaucoup plus accepté beaucoup plus facilité mais euh, le territoire il doit pouvoir répondre à tous les défis y compris euh, celui de la communication je ne suis pas vraiment dans la communication mais les récits euh, la dimension artistique enfin tous les, tous les aspects doivent être, euh, doivent être intégrés dans la, dans la dynamique du territoire et doivent remonter du territoire. Dans les années 20, c'était surtout des films... Ceux qui s'y sont mis en premier pour parler vraiment du monde paysan et du monde ouvrier, c'était les, les curés et les instituteurs. C'est eux qui, qui se dotaient de ces moyens-là. Et j'ai étudié un petit peu comment, avec d'autres, hein, quand, quand on a fait ce travail historique, comment, évidemment, ils affirmaient un pouvoir en faisant ça. Mais en même temps, comme ils il, il se, il se euh, constituaient en étant des passeurs fondamentaux de la vie du collectif. Et surtout, quand, quand ce sont des, des instituteurs, j'allais dire, ou des curés <rire> célibataires. <rire> pour les curés, ça paraît un peu plus évident. Pour les, pour les instituteurs, notre couple d'instituteurs Ici, sur la commune de belcombe en Beauge, ils étaient mariés, mais ils n'avaient pas d'enfants. Et en fait, leur enfant, c'était le collectif. Quand ils ont décidé de prendre une caméra au début des années 50, ils, étaient, ils avaient été conseillés par un autre instituteur de, de, du bord du lac Clément, voilà, qui, leur a, qui leur a dit, vous verrez, c'est génial, le, le pouvoir que vous avez avec ça, mais pas, pas au sens vraiment de domination, mais ouais, qu'est-ce que vous pouvez créer avec ça, la capacité, etc. Et en fait, ils ont commencé à filmer la vie du village, et, et, et j'ai récupéré. Donc ce, ce, ce, cet instituteur m'a légué ses films. Quand il a vu que j'en faisais mon métier, c'est eux qui, qui m'ont appris à lire et à écrire, hein. ils m'ont légué leurs films, et puis voilà, je me suis retrouvé avec ce fonds. Qu'est-ce que j'en fais Plus tous les, tous les autres fonds, à peu près 450 heures qu'on a collectés pour Mémoire des Alpes, qu'est-ce qu'on en fait On n'avait pas de structure ici. La première structure, c'était la Cinémathèque de, de Grenoble, mais à Grenoble, il y avait aussi les archives du film, et il y avait encore une troisième structure qui se, qui se, qui se, qui se télescopait dessus, et puis on voulait faire un truc à Lyon, etc. Et moi, mon idée, c'est que plus on territorialise les choses, je ne dis pas qu'il ne faut pas être en synergie, mais plus on est près de là où ça se passe, et plus on est efficace. Et donc, avec cinq autres personnes, on a constitué l'Association pour la L'association pour la Cinémathèque